Selon la Syrah, Mahomet avait 40 ans lorsqu'il reçut la première visite de l'ange Gabriel. Celui-ci lui aurait dit « Mahomet, tu es l'envoyé de Dieu ». Dès lors, Mahomet prêche la croyance en un Dieu unique et appelle la population à se convertir à l'Islam. En 622, c'est l'Egyr, c'est-à-dire le départ de Mahomet, de la Mecque pour Médine. Elle marque le début du calendrier musulman. Au début du 7e siècle, des Arabes se lancent à la conquête de la Syrie et de la Palestine occupées par l'Empire Byzantin. Leur religion est l'Islam. Les conquérants combattent sur des chevaux ou des chameaux avec diverses armes, épées, et boucliers. En 636, les Arabes remportent une grande victoire contre l'empereur byzantin Ayarmouk. Ils sont aidés par les populations qui ne supportent plus la tyrannie des Byzantins. Les populations peuvent conserver leur religion en échange d'un impôt, la capitation. Entre le 7e et le 8e siècle, les Arabes conquièrent de nombreuses régions où se diffuse l'islam. Pour contrôler les vastes espaces conquis, les musulmans développent les villes qui deviennent le siège du pouvoir. La ville musulmane s'organise autour de la mosquée. On y trouve également des éléments représentatifs du pouvoir politique, le palais, la garnison, la citadelle, mais aussi du commerce avec les souks et encore de la culture avec les madrasas. Les villes sont ainsi le lieu d'une intense vie commerciale et culturelle.